Je m'appelle Gilles Caron, je suis professeur ici à Nantes, au laboratoire Jean Leray, et je vais vous parler d'une petite curiosité mathématique. Donc on commence par faire ce calcul-là, que vous avez peut-être fait en élan, qui est quand on calcule la dérivée seconde de la racine carrée de 1 plus x2, vous trouvez 1 sur 1 plus x2 à la puissance 3 3,5. Alors maintenant vous prenez avec un peu de courage, vous calculez la dérivée quatrième de 1 plus x2 à la puissance 3 3,5, et vous trouvez 9 sur 1 plus x2 à la puissance 5 5,5. Oups, c'est trop vite. Et la formule générale, c'est que si vous dérivez 2n plus 2 fois 1 plus x2 à la puissance n plus 1,5, vous trouvez une constante divisée par 1 plus x2 à la puissance n plus 3,5. Donc, ça a été posté par euh, Terry Tao euh, sur son blog. Il a demandé, il, trou il dit qu'il avait une preuve de cette formule. Et puis, il demandait à la communauté des gens qui suivent son blog d'autres euh, preuves euh, de cette formule et puis de voir à quelle belle mathématique c'était relié. Donc, je ne vais pas ici... Vous narrez euh, l'intégralité de la discussion, mais euh, uniquement à essayer de vous raconter euh, une preuve euh, de ce résultat-là. Euh, donc la première preuve, c'est facile de voir que si vous dérivez alors, 2n plus 2 fois 1 plus x2 à la puissance n plus 1 demi, c'est égal à un polynôme P de x divisé par 1 plus x2 à la puissance n plus 3,5. Hein, donc le jeu, c'est que ce polynôme est constant, en fait. Et comment vous pouvez voir ça C'est... Euh, si vous développez en, en série entière cette bête-là, mais au voisinage de plus l'infini, ça commence par x 2n plus 1 plus alpha x plus bêta x plus d'autres coefficients, etc. Okay vous factorisez le facteur prépondérant et vous utilisez le développement limité de 1 plus x à la puissance alpha. Maintenant, si vous dérivez cette quantité 2n plus 2 fois, okay, ici, le polynôme disparaît et ça commence par bêta n 2n plus 2 factoriel x 2n plus 3 plus les torbes inférieurs, ça vous dit donc que le polynôme P qui est ici est un polynôme borné, donc ça c'est un polynôme qui okay, donc constant. est égal donc à cette constante, le bêta n peut être calculer, faites un peu d'arithmétique, et puis euh, vous trouvez comme ça cette formule-là. Voilà. Donc, maintenant je vais vous donner, euh, dans le deux minutes qui reste, une autre preuve, euh, donc, on part de cette formule-là que, normalement, on rencontre souvent en mathématiques. Donc, si je l'applique à 1 plus x2, vous trouvez que pour si s est un nombre réel plus grand que moins 2, vous avez cette formule-là. Okay. Donc, maintenant, cette formule-là en x, vous prenez la transformée de Fourier. Et vous servez de la transformée de Fourier de la gaussienne, que vous trouvez ici. Et, dans cette formule, ces deux variables, ces deux quantités jouent un rôle un peu symétrique. Donc, vous faites le champ de variables, vous intervertissez les deux. Et vous obtenez, après un peu encore un peu d'arithmétique, cette brave formule, ce que vous remarquez, c'est que si vous comparez cette formule-là à cette formule-là, c'est exactement la même, mais à une autre valeur de S. Donc vous identifiez comme ceci. Hein, quand vous, vous regroupez comme ceci, vous trouvez cette formule-là. Okay donc ça c'est pas il y a une symétrie en S, donc ça marche que lorsque S est compris entre moins 2 et 0, et il faut comprendre cette formule dans le dual de l'espace de Schwartz. Alors maintenant ce qu'on peut remarquez, c'est que ces deux identités, on peut les étendre au plan complexe, ça donne des quantités qui sont méromorphes elles sont égales sur un petit intervalle, donc elles sont égales partout, et vous trouvez finalement que pour tout S dans C, vous avez cette quantité-là, et la, la quantité ici, qu'on fait passer à la, le xi des relations, ça vous donne que c'est la dérivée, la valeur absolue de la dérivée à la puissance S plus une, une fois de Fs. Okay donc vous enlevez Fourier, et vous obtenez cette identité-là, qui pour, ok, donc il y a un peu d'arithmétique, si vous prenez S égale 2N plus 1, vous trouvez avec un peu d'arithmétique la formule voulue. Donc cette formule, c'est un cas particulier de cette brave formule générale qui est, peut avoir, apparaître ailleurs en mathématiques.